Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce neuvième épisode de la série Space Invaders. Alors, pour récapituler, on en était resté là précédemment, on avait donc généré la vague, tout ça prenait tournure, on pouvait voir qu'on pouvait se faire tirer dessus et on pouvait évidemment détruire la vague. Alors là, je vais essayer de le faire en discutant euh, et une fois que cette vague ici était euh, complètement détruite, on avait simplement, il me semble, un message dans la console qui permettait de euh, dire que la partie était terminée voilà donc là si on regarde au niveau de la console on a bien wind level et on était resté là donc maintenant le but sera tout simplement de régénérer en fait d'améliorer cette vague de la régénérer et surtout euh, bah, d'y ajouter quelques difficultés notamment ce qu'on va faire moi j'ai choisi ici d'accélérer la vague euh, à chaque passage on va aussi ajouter un ennemi euh, et on va modifier la cadence de tir, on va l'accélérer, la cadence de tir en fait des ennemis, euh, des aliens qui nous tirent dessus. Là, on peut observer, euh, si je ne dis pas de bêtises, je vais d'ailleurs remettre mon onglet game ici pour qu'on voit plus clair, on va pouvoir observer qu'on euh, avait euh, au niveau de la vague déjà une, une vitesse qui se réglait au niveau de la wave speed. Donc on peut voir qu'on va devoir quand même euh, faire attention parce qu'on va pouvoir la décrémenter, mais on va pas, on va devoir bloquer à un moment ça. Parce que regardez, si je mets 0, 1 par exemple, c'est déjà bien rapide. Vous pouvez observer. Euh, donc du coup, euh, on va voir à combien on la bloque. Ça c'est une chose. Euh, ensuite, on va aussi devoir bloquer le nombre euh, d'aliens dans la ligne qui a été généré. Parce que là, je pouvais voir que pour faire les tests, j'en fais 3. Mais euh, imaginons ici que j'en mets 15, ce qui me semble à mon avis qu'il va être un nombre assez correct. On peut voir que l'écran est déjà bien pris voilà je vais me déplacer et, et on peut voir que c'est déjà pas mal donc on va limiter ça à 15 maximum donc dans un premier temps je vais laisser 3 pour gagner du temps lors de nos tests et ensuite on va euh, augmenter la cadence de tir donc la cadence de tir se faisait il me semble sur le player donc si on voit au niveau du, du player euh, contrôleur parce que rappelez vous on utilisait un recast si je fais une pause voilà on peut voir le recast ici alors malheureusement je vais voilà, me mettre ici pour que vous voyez plus. On peut voir le recas qui détectait en fait une alien et qui lui, on avait fait un mécanisme qui lançait le tir depuis l'alien. Mais en tout cas tout ça est géré depuis lui, depuis le player. Donc ce qu'ici on pourra faire, on peut voir le shoot rate, on va pouvoir le modifier aussi. Et on va par exemple pouvoir modifier sa cadence plutôt à 1. Ce qui va nous permettre d'avoir des tirs beaucoup plus rapides au niveau des ennemis. Regardez, voilà, voilà. Bon là je vais essayer de ne pas me faire avare mais voilà, là on dira que ce sera le minimum. Donc Combiner ces trois ces trois choses va permettre, et on va le faire de façon incrémentale, de manière à, à augmenter la difficulté du jeu tout simplement. Donc c'est parti, on va pouvoir s'occuper de ça. Alors avant toute chose, je vais modifier ici. Rappelez-vous, on avait, euh, on s'était occupé du, du de UFO. Ici, on avait le spawn point UFO, donc c'était ce script-ci. On va aller le modifier parce que j'avais mis des variables publiques. Alors là, c'est comme vous le sentez, mais vous pouvez voir que je les avais ici euh, modifié pour test avec first spawn et next spawn. D'ailleurs, si vous regardez au niveau du spawn point UFO, on a bien ces deux variables-là. Bon, euh, à vous de choisir. Mais moi, j'avais choisi de mettre une, une, un nombre aléatoire, mais là, je vais les modifier euh, considérablement. On a vu que ça fonctionnait, donc maintenant. on va pouvoir modifier ça donc je vais choisir le premier spawn entre 10 et 20 flottes par exemple on même 15 et 20 flottes voilà ce qui me semble plus logique et ensuite les next spawn on va les mettre entre 20 et 30 flottes voilà ce qui va nous permettre encore une fois c'est des chiffres à modifier mais euh, l'ufo qui passe un petit peu en bonus euh, va être un peu plus euh, plus long à arriver parce que là il arrive à chaque fois comme vous avez pu le voir, regardez, j'ai bien 17 et 26 avec une valeur aléatoire qui va changer à chaque fois que je relance la scène comme vous pouvez le voir, donc ça c'est assez intéressant, voilà, donc ça c'est la petite aparté, ce qu'on pouvait faire avant. Alors maintenant on va s'intéresser à régénérer euh, notre wave, donc ça va se passer dans le script ici, wave, on va l'éditer, et si on revient un petit peu dessus, on peut voir qu'ici au démarrage on génère la vague d'alien. Et ici on assigne dans les variables le total d'aliens de, de, de, dans, la, dans la ligne. Et ici euh, on réassigne euh, tout simplement dans la variable remaining alien le nombre d'aliens dans la ligne. Donc ça on va le copier parce qu'on va s'en servir ensuite. Donc j'ai fait ici un CTRLC pour copier cette portion de code. Et on va pouvoir observer que alors où on a ici notre euh, print Windows level on voit que tout s'arrête on avait fait de manière à ce que tout s'arrête donc on va devoir revenir ici pour modifier ça mais avant toute chose on va coder ici cette, euh, cette euh, méthode qui va nous permettre de régénérer tout simplement la vague et augmenter ça augmenter sa, sa difficulté donc on va l'appeler generate euh, new wave hein. voilà encore une fois c'est le nom de la méthode et à l'intérieur, la première chose qu'on va faire, c'est y coller toute cette portion de code de début du générateur de vagues. Donc ça, on va pouvoir euh, le laisser comme ça. Alors la première chose qu'on va faire, je vous ai dit, euh, on va ajouter une alien par ligne à chaque fois qu'on gérait une nouvelle vague. Donc pour ça, on va faire ça en premier lieu. Donc on va mettre ici « Ajout euh, d'un alien par ligne ». Voilà. Et là, ce qu'on va faire, comme on ne veut pas que ça dépasse, j'ai dit 15, on va faire if, et on va d'abord faire une condition sur la variable total alien inline. Et on va dire que si elle est inférieure à 16, bah à ce moment-là, on va pouvoir tout simplement euh, modifier sa valeur, et on va mettre un total alien inline. On va lui incrémenter 1, tout simplement. Donc on va dire plus égale 1, voilà, tout simplement. Donc ça, ça nous permettra d'avoir une haleine par ligne en plus. Alors, on va pouvoir le tester tout de suite, euh, mais pour ça, il faudra évidemment euh, ici que je modifie euh, ça donc print this, uh, wind this level ça sert plus à rien on va pouvoir le supprimer évidemment euh, ça on va le laisser on va y revenir après parce qu'on stoppe la progression alors je me demande s'il faut la stopper je ne pense que c'est pas nécessaire à mon idée on va pouvoir le supprimer parce que là c'était parce qu'on stoppait tout simplement euh, la vague mais on va la redémarrer automatiquement on va pas faire de pause entre deux donc tout simplement ici on va faire un generate new wave voilà, ce qui va nous permettre tout simplement euh, de faire ça. Par contre, euh, si je fais ça, je dois pas oublier de relancer la coroutine, parce que vous pouvez voir qu'au start, évidemment, ce qui fait bouger la vague, alors on va essayer de retrouver euh, le start, euh, voici, c'est bien ici le start coroutine euh, move wave. Donc ça, c'est très important, on va le mettre enfin ici tout simplement, parce qu'une fois qu'on aura réglé tout ça, on relance la vague. Donc on appelle ça, on euh, ajoute... Une alien sur la ligne, on relance le générateur, on euh, assigne le nombre d'aliens, pas de souci. Alors ce qui va se poser aussi comme problème, c'est qu'on va devoir aussi réassigner, il me semble, la position. Parce que sinon, elle ne va pas redémarrer au départ. Euh, donc pour ça, on va euh, dire ici tout simplement après, on va, euh, on va mettre euh, position initiale. De la vague, et d'ailleurs, il me semble qu'on a une variable qui va nous permettre de faire ça très facilement. Si on remonte, on peut voir qu'ici on a euh, une ve un vecteur 2 qui s'appelle position initiale de la wave, c'est assez évocateur. Euh, et, et, et, et et il me semble qu'on l'assigne ici à le wake, donc on peut voir que c'est la transforme position. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, bah, c'est simple, on va dire ici que la transforme position de l'objet étant donné qu'ici je suis sur la wave, c'est égal à euh, la wave initial, alors je ne sais plus comme position initial wave qui est là, voilà donc ça, ça va nous permettre de repositionner la vague à l'endroit de départ, donc maintenant on va pouvoir tout de suite tester, alors ce qu'on va faire on va euh, limiter le nombre d'alien, voilà j'en ai trois, ça devrait aller assez vite donc on va les tuer tout de suite, voilà alors si j'y arrive on peut voir que on a toujours un tir qui... Voilà, et si maintenant je redémarre, on peut voir que ça redémarre bien et j'en ai bien 4. Alors initialement, j'en avais que 3. Donc je vais je vous le reprouve, hein, regardez. Voilà, j'en ai 3 au départ quand je lance la scène et si je les détruis, j'ai bien une, une, une ligne en plus. Donc ça, ça va accentuer la, la difficulté du jeu. Donc ça, c'était la première chose qu'on voulait faire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir faire une accélération de la vague. Donc, euh, bah ça je vais le faire par exemple ici, hein, peu importe, on peut, on peut le faire euh, derrière. Donc ici, on va dire accélération de la vague. Alors là c'est pareil, on a pu voir tout à l'heure que je vais devoir limiter quand même cette accélération Parce que si je laisse 0, euh, ça n'a plus aucun sens Bon, il faut savoir que de toute façon, euh, avec les difficultés qu'on ajoute notamment euh, les aliens en plus sur la ligne euh, Plus euh, la cadence de tir qui va être améliorée Plus la, la vitesse qui va augmenter Ça va déjà euh, donner beaucoup de difficultés au jeu Mais on va faire un if quand même Et on va faire if wave speed Et là on va décider par exemple qu'il ne doit pas être plus grand que 0,2 flotte. Voilà, on va dire que c'est le minimum. Euh, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement décrémenter wave speed, Contrairement à, à ce qu'on a fait tout à l'heure avec la, le nombre d'aliens. Bah, là, on doit le décrémenter pour que ça va plus vite. Donc, on va dire que c'est moins égal. Et là, euh, bah, on pourrait mettre... comme Attention, parce que ça démarre à 0.9 sur moi. Donc, si on fait euh, par exemple 0.10 float ou 0.1 float, ça peut déjà être pas mal. Mais euh, ici, pour l'exemple, le, je vais mettre 0.20 pour qu'on voit bien la différence. Donc, euh, bah, ça, ça devrait améliorer aussi la difficulté parce que la vague va aller beaucoup plus vite donc on va tester ça tout de suite ensemble de toute façon on peut voir que le wave speed est ici en haut à gauche à 0,9 je vais détruire ma vague de trois aliens on devrait voir un quatrième arriver. et en plus la vitesse qui, se qui accélère en fait qu'on va décrémenter cette variable. donc du coup notre vague va aller beaucoup plus vite voilà alors hop et ici, alors je tiens à dire que là la difficulté est pas, j'ai que 3 aliens mais là on peut voir que j'en ai bien 4 et on peut voir que je suis à 0.7 et on entend déjà à la cadence que la musique est beaucoup plus rapide voilà, donc, enfin euh, la musique, le, le déplacement des aliens bon là j'ai un petit peu exagéré les choses pour qu'on voit bien la différence parce que sinon vous pourriez avoir un doute mais là on peut voir que j'ai bien 0.7 dans l'inspecteur au niveau de la wave speed et si j'arrive encore une fois à détruire ma vague ici on va voir que ça va accélérer no normalement beaucoup plus et euh, encore une fois, grâce à notre condition if, voilà, vous pouvez voir que ça accélère de fois. Maintenant, je suis à 0,05 au niveau de la OSP, on voit que ça va de plus en plus vite. Et j'ai aussi euh, une ligne d'anienne en plus, on peut voir que maintenant j'en ai 5, alors que j'ai démarré à 3. Bon, évidemment, 3, c'est très peu, il faudra démarrer à plus que ça pour que le jeu soit un peu plus difficile. Donc, il nous reste à voir maintenant <rire> comment tout simplement augmenter la cadence de tir je vous l'ai dit c'est assez simple c'est dans le script ici du player le player contre on peut voir qu'on a l'alien shoot rate qui a trois flottes par défaut alors ce qu'on va faire euh, ici on va pouvoir l'éditer pour que vous le voyez mais euh, on va pas il me semble devoir intervenir dessus euh, parce que on a bien ici une variable publique donc elle va être accessible depuis l'extérieur et de toute façon je crois qu'on a déjà euh, accès à ce script dans euh, le script wave donc vous pouvez voir qu'ici c'est bien trois flottes par défaut donc je vais dans ma euh, web et je vais mettre ici euh, accélération de la, bon, pardon, de la cadence de tir des aliens par exemple voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va déjà chercher. Je pense que ce script, on l'a déjà rentré dans une variable. Donc il est touchable. Vous voyez, vous voyez player controller ici, player controller. Et on a dû l'assigner au start qui est ici. Voilà. Et on peut voir qu'on peut utiliser cette variable. Donc comme cette variable est publique, on va pouvoir y accéder très facilement. Donc on va écrire euh, ici player controller. Alors pareil. On ne veut pas euh, que euh, alors on, on va pas euh, on va la bloquer par exemple à une flotte donc on va faire de nouveau un if hein, ce sera assez simple on va faire un if player contrôleur shoot rate est plus petit que 0 alors on a dit combien euh, on a dit 0 alors je ne sais plus trois flottes on va aller à que on va venir plus petit que une flotte voilà même si ça dépasse un peu voilà à ce moment là bah, qu'est-ce qu'on va faire bah, on va tout simplement alors c'est pas plus euh, si plus petit non c'est qu'il est plus grand voilà qu'une flotte pardon donc on va mettre ici player controller. on va aller chercher de nouveau la variable alien shoot rate et on va lui dire par exemple on va la décrémenter moins égal Voilà, euh, on va mettre 0 euh, 03 float pour tester comme ça on verra une petite différence de toute façon euh, vous allez vite vous en rendre compte euh, quand vous allez euh, tout simplement s'il si, suffit de le sélectionner le player controller, on va pouvoir observer que l'alien shoot rate est bien là donc on, pareil, on détruit la vague. Voilà. Donc on peut voir que je suis à 2-7 et maintenant on peut voir que la cadence de tir est plus rapide. Alors évidemment c'est à vous de choisir, mais vous pouvez voir que là déjà j'ai un peu plus de, de, plus de tir et au plus, ça va, au plus je vais avoir de vagues, au plus bah les aliens vont me tirer dessus. Donc on peut voir que c'est pas très compliqué à faire et euh, ces trois combinaisons ici, ces trois choses euh, combinées vont amener de la difficulté au jeu. Bien évidemment, ici comme vous pouvez le voir, j'ai pas assez de lignes dès le départ et on pourrait euh, imaginer, euh, affiner la vitesse de déplacement à chaque fois comme là on peut voir que je suis à 2 4 donc on peut voir que maintenant bah, ça va déjà deux fois plus vite donc on peut voir que maintenant j'ai plus de tirs, ça devient déjà beaucoup plus embêtant. Évidemment, libre à vous de choisir les valeurs que vous désirez pour augmenter, euh, accentuer par ton, la difficulté du jeu. Donc vous pouvez voir que la mise en place de ça, c'est pas très compliqué. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à voir euh, Moi, je voudrais regarder ici ce qui se passe. On m'avait fait la remarque et on va en profiter pour le faire tout de suite. C'est une petite optimisation qui est de toute façon nécessaire. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que j'ai une boulette alien dans la, dans la hiérarchie là-haut, j'ai bien un clone et... On n'a pas programmé sa destruction et ça c'est assez embêtant donc euh, bah, on va le faire tout de suite alors surtout que après il risque d'en avoir de plus en plus Vous voyez que ici j'ai bien mes alien clones qui sont là mes boulettes aliens qui sont d'ailleurs vous pouvez voir en dessous hein, qui descendent tout le temps perpétuellement enfin celle ci c'est pas la bonne mais si j'en prends une autre vous pouvez voir que je vais être euh, très en dessous vous voyez qu'ils sont encore en dessous et ils vont toujours descendre donc c'est pas très bon donc on pourrait utiliser un système de collision pour les détruire en temps réel dès que ça sort de l'écran mais là on va faire quelque chose de plus simple parce que c'est pas quelque chose qui va manger beaucoup de ressources on va aller euh, tout simplement au niveau euh, ben il me semble que c'est du player controller donc on va revenir dans nos scripts euh, le player controller et à un moment, ici, vu que ça tire de là, on va aller chercher euh, un, une méthode qui porte le nom, il me semble, d'Alienshoot. shoot. Voilà, c'est assez évocateur, comme quoi c'est important. Euh, et on a ici, vous voyez, instantiate euh, alien bullet, hit point, c'est ça en fait. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire? On va programmer une destruction. Donc c'est assez simple, on va déclarer ici euh, notre, notre objet instantiate dans une variable de type game object. Donc on va appeler comme on veut, mais moi je vais l'appeler Geo. Je vais dire que c'est égal à instantiate, voilà, euh, alien AlienBullet, donc ça ne change rien. Et là je vais faire un Destroy. je vais passer l'objet qui est ici le game Object qui va être Geo, et je vais lui mettre une temporisation en deuxième argument donc par exemple 10 float. ce qui me permettra de ne pas avoir autant euh, de, de, de, de, de, de disons de, de, de, de boulettes aliens qui traînent sur mon écran c'est une façon de faire on aurait pu faire ça plus finement en utilisant un collisionneur mais euh, une, une détection de collision mais on va pouvoir observer que là ça va fonctionner, regardez je me mets comme ça voilà, on va pouvoir observer que j'ai bien mon tir, je vais rester je vais suivre la vague j'ai bien le boulet italien et on va voir que bah, ils vont se détruire au bout de 10 secondes au fur et à mesure donc je devrais en avoir plus que quelques unes sauf si j'ai fait une erreur, mais alors on peut voir que j'en ai 3, alors je vais volontairement les laisser ici, je me mettre à gauche, mais on peut voir là voilà, que j'en ai plus que, que j'en avais 4, j'en ai plus que 3, on peut voir 2 et 1, vous voyez que, voilà, alors vous pouvez, euh, euh, et on va finir par ne plus en avoir du tout, parce qu'elles se détruisent, donc ça c'était une petite optimisation, j'ai mis flottes pour être certain qu'elles ne se détruisent pas avant de passer au niveau de mon player. Mais on pourrait mettre moins, hein. mais euh, voilà, donc vous avez pu voir, dans cette petite vidéo, on a réussi tout simplement à améliorer la difficulté du jeu, bien évidemment, il faudra ajuster tous ces paramètres, moi, dans ma vague, ici, je démarre avec 3 aliens, mais évidemment, euh, l'idée serait plutôt de démarrer avec 10, pour avoir beaucoup plus de difficultés, vous euh, voyez, et euh, peut-être, euh, peut-être, euh, donc on aura 5 vagues de plus, donc on peut voir que là, ça va déjà être beaucoup plus compliqué en fonction de la vitesse que vous avez mis, parce que ça descend à chaque fois, on pourrait euh, vraiment, euh, faudra jouer avec la vitesse de déplacement de la vague, mais on peut voir que ça va vite donner beaucoup plus de difficultés, D'autant plus qu'il y a beaucoup plus d'aliens, la cadence de tir va augmenter aussi au passage, donc, euh, tout ça fait qu'on va se prendre beaucoup plus de tirs. Donc, ça va augmenter vraiment euh, la difficulté du jeu. Euh, et si on détruit la vague, on va d'ailleurs le faire ici en live ensemble. J'aurais pu le faire d'ailleurs en plein écran. Ce que je vais faire, je vais mettre en maximise play, voilà. Et je vais essayer de finir la vague. Vous pouvez voir que déjà, c'est un peu plus difficile. Bon là, encore une fois, ajuster la, la vitesse. Voilà et le dernier, et voilà, et là on peut voir que j'ai une cadence de tir améliorée, j'ai une ligne de plus d'alien, alors moi je l'ai bloqué à 15, mais on peut aller plus loin hein, si on veut, euh, évidemment il ne faut pas que ça sorte de l'écran, sinon on va avoir un petit bug et un petit souci, donc il faudra quand même la limiter, mais on peut voir que déjà sur la deuxième vague, j'ai déjà un peu plus de difficultés, voilà, comme vous pouvez l'observer, donc après au fur et à mesure, la technique c'est de vraiment euh, shooter les premières lignes, et évidemment, si on veut faire des points, pas laisser passer comme je viens de faire euh, l'UFO. Euh, mais on peut voir que euh, ça commence un petit peu à se compliquer. Ce qui est assez sympa. Donc le jeu prend vraiment tournure. Hein. On a ici quelque chose de pas mal. Alors évidemment, il y a encore des choses à améliorer. Euh, D'ailleurs, dans le jeu original, on a un petit système de blocs euh, de protection. Donc ça, on va voir comment on peut faire par la suite. Mais là, on a déjà quelque chose d'assez sympathique. Alors on peut entendre la vague qui augmente. Voilà, on pourrait euh, aussi décider, pour uh, augmenter la difficulté du jeu, de rajouter une ligne, par exemple. Tout ça serait possible. Euh, D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on le fasse pas par la suite, mais je pense que là, vous aurez compris la technique euh, qui est quand même assez simple. Sachant que moi, j'ai mis ici une, une vitesse assez importante au niveau euh, de l'incrémentation de la vague, mais encore une fois, tout ça est à ajuster. Et évidemment, on avait euh, ici voilà, le dead qui fonctionne très bien, donc on peut avoir, voilà. Deuxième fois, j'ai plus qu'une vie. Voilà, je vais user de ma dernière vie. Voilà, et évidemment, voilà, bon, ça fait trois vies, et ici, j'en ai plus en haut, donc là, c'est fini. Le jeu euh, devrait partir en game over, mais d'ailleurs, on voit que de toute façon il est parti en game over parce qu'au niveau de la console on a bien ici game over on l'avait fait à l'époque, donc voilà pour cette partie qui est pas très longue mais vous pouvez voir qu'il vient ici agrémenter euh, et compliquer un petit peu le jeu euh, bah pour ceux qui veulent aller plus loin je vous encourage à essayer d'implémenter par vous même une ligne supplémentaire parce que ça peut être sympa, si vraiment vous avez des difficultés n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec vous, peut-être en bonus de cette vidéo mais en tout cas on va continuer à avancer sur euh, ce petit clone de Space Inventors dans Unity qui commence à prendre bien tournure comme vous pouvez le voir en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo Pour me, pour m'encourager me, bah, pour me, pour Parce que vous pouvez voir qu'on me réclame souvent des séries ce que, Et ce que j'ai déjà dit j'en avais pu fait depuis longtemps Parce que bah, au début c'est vachement suivi Et ensuite un peu moins Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit long euh, Et tout ça D'ailleurs dites moi pourquoi euh, les séries peut-être vous plaisent moins Parce qu'on voit qu'il y a quand même nettement moins de vues Que les vidéos qui sont on va dire plutôt one shot N'hésitez euh, pas à vous abonner Comme ça vous serez au courant de tout Ça, Je vous le dis à chaque fois Mais euh, je, me, je me dois de vous le dire dans cette vidéo. Euh, voilà donc tout ce qu'il y a à dire. Euh, donc n'hésitez pas à aller récupérer le code source du projet qui est disponible dans le lien sous la vidéo. Il y a une section euh, dédiée euh, aux séries sur le site upln.fr. Euh, il suffit de vous enregistrer euh, et vous récupérez en fait le code source et toutes les ressources de ce jeu. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à les télécharger et importer le package dans Unity pour pouvoir travailler dessus. Voilà donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye